Abdou Samar, Amir DZ, Hichem Aboud et les autres, la liste noire envoyée à la France. Visa, la France commence à appliquer les sanctions contre l'Algérie. Abdou Samar, Amir DZ, Hichem Aboud et les autres, le régime algérien envoie à la France une liste d'une vingtaine d'activistes et de personnalités pour réclamer leur extradition. La Direction de la Documentation et de la Sécurité extérieure, DDSE, le renseignement extérieur algérien, ainsi que la Direction générale de la Sécurité nationale, DGSN, à savoir la Police nationale algérienne, ont envoyé officiellement à la mi-septembre de cette année une liste officielle contenant les noms d'une vingtaine de personnes de nationalité algérienne établies en France. Et qui sont activement recherchées par la justice algérienne. Cependant, cette vingtaine de personnes n'est guère composée de délinquants, voyous, oligarques en fuite après avoir détourné des sommes colossales en Algérie, ou des dirigeants politiques et militaires corrompus comme le général Ghali Belkacir, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale. Non, cette liste officielle obtenue par Algérie part au cours de ses investigations, contient uniquement les noms de journalistes, militants et activistes du Irak ou de quelques partisans du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac. En effet, sur cette liste, nous avons trouvé les noms du journaliste et opposant Hichem Aboud, né le 15 juin 1955. Le nom d'Amir DZ, youtubeur et Facebooker recherché et réclamé, par les autorités algériennes depuis 2018-2019, est également clairement mentionné. Il s'agit d'Amir Boukors, né le 30 juin 1983 à Oran. Le rédacteur en chef d'Algérie par, Abdou Samar est également cité dans cette liste des personnes dont l'Algérie réclame l'extradition ou l'expulsion du territoire français. Plusieurs autres militants politiques sont recherchés par les services de sécurité algériens. Il s'agit de Yahya Mekyouba, membre actif du mouvement Rachad, né le 27 décembre 1969 à El Arash. C'est le cas aussi de Naït Ousliman Karim, né le 2 août 1984 à Aïn et El Amam. Présenté par les services de sécurité algériens comme l'un des responsables du mouvement Rachad. Nazim Taleb, né le 25 août 1978 à Tlemcen, est lui aussi recherché par les autorités algériennes pour son militantisme au sein du mouvement Rachad. Le youtubeur Mohamed Ilyes Ramani, né le 27 décembre 1969 à Anaba, figure sur cette liste expédiée par les services de sécurité algériens aux autorités françaises force est de constater que cette liste contient les noms de plusieurs autres activistes politiques, comme Shaouki Benzora, né le 23 mars 1991 à Gigel, un activiste politique algérien qui vit à Lyon, en France. Depuis le début du mouvement du Irak, il s'est distingué par ses interventions sur les réseaux sociaux en faveur du Irak. Il y a aussi le nom de Mourad Bouakaz, né le 22 août 1990 à Oran, Présenté comme un ancien informateur des services secrets algériens. Il avait témoigné en décembre, 2014, au cours d'un reportage télévisé en France dans l'affaire de l'assassinat des moines de Tibirine en 1995. Il avait mis en cause certains responsables des services secrets algériens. Notons que plusieurs militants et cadres du MAC sont dans le collimateur des services de sécurité algériens. Sur cette liste récemment communiquée aux autorités françaises, il y a le nom de Anafi Ferrou, né le 2 février 1991 à Tizi Ouzou, qui avait été en 2019 nommé chargé de l'organique auprès du président du MAC. Des sources sécuritaires bien introduites au sein de la DGSN ont certifié à Algérie par que des documents ont été joints à cette liste remise officiellement aux autorités françaises. Ces documents détaillent et énumèrent des accusations graves d'atteinte à la sûreté de l'état algérien, et de complot contre la sécurité nationale. Certaines de ces personnes recherchées sont tout bonnement accusées par les autorités algériennes de terrorisme ou de participation active à une action terroriste. Les services de sécurité algériens ont demandé, par ailleurs, à leurs homologues français des informations précises et des renseignements détaillés sur les activités professionnelles, ou privées, les adresses de domicile et les modes de vie de ces personnes activement recherchées par l'Algérie. Signalons enfin qu'aucun nom d'un ancien poids lourd du régime algérien impliqué dans des scandales de corruption n'a été inclus à cette liste qui est purement politique, et porte sur des personnes dont le seul tort est d'avoir milité directement ou indirectement, et, pacifiquement, contre le régime algérien et ses actuels hauts reste. La France commence à appliquer ses sanctions contre l'Algérie et divise par deux le nombre de visas délivrés aux Algériens. Emmanuel Macron est très en colère contre les autorités algériennes. Et cette fois-ci, il a décidé de passer à l'acte en décidant d'adopter des sanctions concrètes contre l'Algérie à travers l'arme fatale des visas Schengen. Ce mardi 28 septembre, la radio française Europe 1 nous apprend que le nombre des visas délivrés aux Algériens a été divisé par deux. Cette sanction a été décidée à la suite du refus obstiné de l'Algérie à reprendre ses citoyens arrêtés en France pour des séjours irréguliers sur le territoire français. Tout comme l'Algérie, la France a adopté les mêmes sanctions à l'encontre du Maroc et de la Tunisie, deux autres pays du Maghreb qui refusent de collaborer activement dans le processus des expulsions des migrants illégaux ou clandestins interpellés par la police française. Après avoir tenté plusieurs approches, le dialogue le conditionnement des aides au développement, et enfin les menaces, l'exécutif est finalement passé aux sanctions, révèle ainsi ce mardi la radio française Europe 1, l'une des radios les plus populaires et suivies de France. Une décision prise secrètement il y a tout juste un mois, à bas -Bruy. Le chef de l'État a décidé de diviser par deux le nombre de visas délivrés pour l'Algérie et le Maroc, et de 30% pour la Tunisie, en prenant 2020 comme année de référence car ces trois pays ne jouent pas le jeu et refusent en réalité ce qu'ils considèrent être un chantage de Paris, indique ainsi la même source. Emmanuel Macron a donc demandé au service consulaire du Quai d'Orsay de délivrer pour les six prochains mois, 31 500 visas maximum, soit une division par deux, révèle encore Europe 1 selon laquelle sur les six premiers mois de l'année 2020, environ 63 000 visas ont été délivrés, pour 96 000 demandes, soit un taux de délivrance de 65%, alors que les frontières étaient officiellement fermées pour des raisons liées aux restrictions sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. En 2019, 275 000 visas Schengen ont été accordés par l'ambassade de France et ses divers consulats en Algérie. Un record. Europe 1 nous apprend aussi que de nombreuses expulsions vers l'Algérie n'ont pas pu se faire depuis le début de l'année 2021 en raison de l'obstination des autorités algériennes et de leur refus de collaborer positivement dans ce dossier. Dans le cas de l'Algérie, entre janvier et juillet 2021, la justice française a en effet ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français et, seulement 22 sont repartis chez eux, soit à peine plus de 0,2%. Explique ainsi la radio française. Et ce constat s'explique notamment par le fait que l'Algérie refuse de délivrer des laissés passer consulaires, un document sans quoi une expulsion ne peut pas être exécutée. Cette année, sur les 8000 demandes faites par Paris seule une vingtaine a été obtenue. Un chiffre, qui a fait bondir Emmanuel Macron à plusieurs conseils de défense cet été, souligne-t-elle encore. Pour rappel. Algérie par avait révélé le 25 septembre dernier que le sujet de l'expulsion des migrants clandestins arrêtés sur le territoire français, est devenu une véritable pomme de discorde entre l'Algérie et la France. Une crise majeure au niveau des relations bilatérales entre les deux pays, a failli se produire au cours de l'été dernier. Car la France réclamait avec insistance à l'Algérie des facilitations dans la délivrance des laissés-passés consulaires qui permettent aux migrants algériens arrêtés en situation irrégulière sur le territoire français d'être expulsés vers leur pays. Algérie par avait révélé également que plus de 2500 migrants irréguliers algériens, étaient retenus par les autorités françaises qui ne pouvaient pas les expulser faute d'une meilleure coopération de la part des services de l'ambassade d'Algérie à Paris et des 18 consulats algériens répartis à travers l'ensemble du territoire français. Nous avions expliqué aussi que face au flagrant manque de réactivité des autorités algériennes, le premier ministre français, Jean Castex, brandi la menace de sanctions sévères qui devaient être communiquées dès la fin de l'été 2021 à Alger. Ces sanctions portaient essentiellement sur un arrêt brutal et sans précédent des délivrances des visas Schengen depuis l'ambassade de France à Alger au profit des hauts responsables de l'État algérien, de leurs familles et de plusieurs fonctionnaires algériens. Ensuite, dans une deuxième étape, Jean Castex avait menacé Alger de revoir radicalement les mécanismes d'octroi des visas à tous les ressortissants et demandeurs algériens. En dernière étape, le Premier ministre français avait même envisagé de geler plusieurs projets de coopération avec l'Algérie pour manifester ouvertement sa colère contre l'attentisme et l'immobilisme des autorités algériennes dans le dossier des délivrances des laissés passer les tensions ont connu un pic au cours de l'été dernier lorsque les autorités algériennes ont dénoncé le ton menaçant de Jean Castex. Dès son retour à son portefeuille de ministre algérien des Affaires étrangères en juillet 2021, Ramtan Lamamra s'empare du dossier et essaie de calmer la colère des Français en entamant plusieurs pour parler avec son homologue Jean-Yves Le Drian. Mais Jean Castex, ne décolère toujours pas et exige des mesures concrètes et non des promesses sans lendemain. Au final, Alger finit par céder aux pressions et ordonne à ses consulats en France de débloquer rapidement les laissés passer consulaires indispensables pour les opérations d'expulsion des migrants irréguliers arrêtés par la police française. Mais, pour autant, le dossier n'est pas clos car de nombreux migrants clandestins algériens cachent subtilement leur identité et leurs origines pour éviter toute expulsion. Placés dans des centres de rétention ou sous surveillance policière. Ils sont retenus encore en France en attendant que les autorités algériennes puissent vérifier minutieusement leur identité. Ce travail relève de la responsabilité du ministère de l'Intérieur dirigé par Kamel, Beljoud. Or, les autorités algériennes continuent de ralentir ce processus à travers des lourdeurs bureaucratiques et administratives, qui exaspèrent plus que jamais les autorités françaises. C'est ce qui a conduit certainement Emmanuel Macron à prendre ce dossier en main pour adopter des sanctions directes afin de renforcer les pressions exercées sur l'Algérie. C'est dire enfin que les tensions, entre les deux pays à cause des problèmes migratoires ne vont certainement pas s'atténuer dans un futur proche.